Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger et installer des applications craquées Donc pour ceci, on a besoin d'aller sur Cydia et télécharger Installous, qui est un logiciel qui permettra de télécharger et installer des applications craquées Donc une fois ceci, on le lance On arrive comme sur l'App Store, sur un menu, on peut choisir différentes catégories ou faire une recherche euh, les upgrades update des applications donc les mises à jour en gros. Euh, les téléchargements qu'on a fait et setting donc une fois que vous avez cherché l'application que vous voulez par exemple. par exemple, vous avez cherché une application, Vous allez chercher votre application. Vous cliquez sur download. Et là, vous avez plusieurs choix pour télécharger. Donc ce celui-là, ce celui-là, on va choisir celui-là. vous avez une roue qui tourne, il faut attendre 10 secondes. Après, vous cliquez sur Download. Après, c'est vous mecs ça démarre, vous allez dans les téléchargements et vous voyez la barre avancée. Donc une fois que le téléchargement est fini, ça installe. Si ça n'installe pas directement, vous pouvez changer dans les options. Vous mettez euh, installer automatiquement. Vous cochez la première euh, ligne. Voilà, ça vous met installé. Après, vous quittez l'application. Je voulais dire aussi qu'on peut synchroniser avec iTunes. Donc une fois que l'application est installée, vous la lancez. Et normalement, ça marche. Voilà. Donc ça c'est une application iPhone, donc ça ne marchera pas sur mon iPod Touch. Voilà. Au revoir.